Un dernier rappel, nous passons maintenant aux déclarations des députés. Merci, Monsieur le Président. Comme vous le savez, nous sommes fiers de présenter uh, l'anniversaire la, uh, de, uh, uh, du vote uh, accordé aux femmes en Ontario. Uh, je suis heureuse de continuer à célébrer ce jalon. Beaucoup ne savent pas nécessairement que le caucus du Parti conservateur a une longue histoire pour ce qui est de faire avancer les droits des femmes pour, à, à voter. La Margaret, Margaret Birch a été la première ministre, provincia, première ministre provinciale à, du Parti conservateur. Et nous sommes là pour aider les gens à réussir. Il s'agit donc d'aider toutes les personnes à, à travailler pour promouvoir le, les, le vote des femmes et de tous les Ontariens. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le député de Timmins Bay-James. Nous avons beaucoup d'invités qui viennent du nord de l'Ontario, des maires, des chefs, des chefs syndicaux, et pour que l'on puisse célébrer la manière dont nous gérons nos forêts. Le nord de l'Ontario a réussi à bien gérer l'industrie de la foresterie avant même qu'il y ait des lois édictées par le Parlement de l'Ontario, de manière à ce que l'on puisse prendre en compte les espèces animales en danger et la durabilité des forêts. Nous sommes euh, des chefs de file pour euh, ce qui est d'équilibrer l'intérêt des différentes parties prenantes et c'est pour cela que nous avons soutenu et que je crois que le gouvernement le soutient aussi, qu'en vertu de la loi euh, sur euh, les espèces euh, en danger qu'il euh, il y a une loi sur la durabilité de la forêt pour mettre en place toutes les dispositions nécessaires. Nous avons été environnementalistes avant que le mot n'existe même et nous avons tous travaillé sur la question de la bonne gestion de la forêt. Et il s'agit donc de faire les choses correctes pour que l'on puisse protéger les animaux, la faune et la flore. Merci, Monsieur le Président. Cette année, mon comté a célébré le quatrième défilé du Père, du Père Noël avec différents partenaires, des groupes multiculturels, des stations de télévision et de radio. et Uh, nous avons vu les rues se remplir uh, de gens uh, qui ont acclamé le Père Noël et qui ont chanté et uh, ça a donné aussi la possibilité de visiter les différents commerces et de boire du chocolat chaud. Uh, nous avons été, en mon bureau a été en partenariat avec uh, East Seals Ontario, les clubs Rotary de Kingston pour uh, recevoir des familles euh, avec euh, euh, une incapacité et je voudrais remercier Kelly de son travail qui a assuré que le défilé soit sécuritaire et accessible à tous. Et je suis fier de dire que nous avons collecté à 3 000 pour les banques alimentaires de Kingston et à 3 000 livres d'articles alimentaires. Et je euh, voudrais remercier les commanditaires, les organisateurs et merci aussi aux ambulanciers. J'étais particulièrement fier du conducteur de la mini-ambulance qui était mon petit-fils, le député de Nipissing. Merci. La ville de North Bay a, a pris Uh, uh, position uh, concernant les recommandations du, du panel d'experts du de gouvernement sur la santé mentale, la santé publique, plutôt en ce qui concerne en particulier les airlices uh, et les unités de santé publique. Il a été noté qu'il y avait un manque de consultation avec les différentes municipalités et les besoins des, des Ontariens du nord de l'Ontario et que la, décision, la prise de décision centra, centralisée aurait des, des, des incidences négatives sur les municipalités et les unités de santé locales et que euh, la euh, formule de financement de 75-25 ne va pas euh, permettre la mise en œuvre des recommandations proposées. Il, propo, il propose que euh, le Conseil de la ville de North Bay ne soutienne pas les recommandations du panel d'experts du gouvernement et euh, que, euh, avec la, la Société des municipalités de l'Ontario, on demande à, à la ministre de la Santé de ne pas les adopter. Les unités de santé euh, doivent pouvoir s'intégrer dans le réseau, mais la manière qui est proposée n'est pas la bonne, en particulier en ce qui concerne l'Ontario rural et le, le Nord de l'Ontario. La députée de Nickel Belt. Merci, euh, Monsieur le Président. Je suis en général très patiente. Mais pour ce qui est euh, des appareils pour euh, les personnes euh, euh, diabétiques euh, avec euh, des ulcères au pied, euh, il faut aller plus vite. Il y a toutes les quatre heures une personne qui a son pied amputé euh, c'est-à-dire 2000 personnes à chaque année qui se font amputer le pied, alors que si on avait des appareils pour euh, aider euh, à décharger les personnes qui euh, diabétiques, eh bien, euh, euh, on pourrait éviter cela. L'Association La, euh, du diabète du Canada a soumis des données probantes au, à, à la ministre de la Santé en 2015 et euh, le ministère de la, de la Santé a, a dit qu'il fallait que nous fassions notre propre recherche euh, qualité santé Ontario à euh, a fait des recherches, mais depuis, rien ne s'est passé et je ne le supporte plus. Je veux que quelque chose se fasse. Je voudrais que le ministre uh, lise les données probantes et finance des, uh, ces appareils de uh, déchargement de, man de manière à uh, ce que uh, les personnes uh, amputées ne uh, soient uh, plus victimes de ce genre de choses. Merci, M. le Président. Cet, au mois d'avril, euh, l'hospice de Simcoe a, a, a recruté un nouveau membre du personnel, un labrador qui s'appelle Daisy, qui a trois ans et qui est euh, euh, un chien de service, qui a commencé sa carrière, première euh, euh, pre, pre, premier, premier chien à travailler à un hospice en Ontario. Euh, ces chiens peuvent réduire l'anxiété des résidents et apporter un confort à ces résidents. Daisy joue un rôle spécial pour les différents euh, résidents et euh, beaucoup ont écrit en particulier une résidente qui a dit que Daisy a permis de faire qu'elle s'est calmée le jour où son mari est décédé. Elle écrit « Daisy est venue me voir, elle a mis sa tête sur mes genoux et elle m'a donné beaucoup de réconfort. » Et je dois dire que les frais d'adoption ont été fournie par la Fondation Tongwen, et elle apporte beaucoup de soutien au personnel et aux bénévoles également. Bienvenue à Daisy. Le député de Chatham-Kent. Water Wells First est une organisation euh, qui euh, aide les euh, gens dont euh, les puits sont contaminés euh, par des turbines industrielles euh, dans mon comté. Ce problème n'existait pas avant que ces turbines n'aient été installées. Euh, au, le euh, terrain euh, euh, sous-jacent est composé euh, de... Schiste et les vibrations des turbines contaminent l'eau. Les riverains ne peuvent donc pas la boire ou prendre un bain ou laver leurs vêtements. Mon collègue de Kent Middlesex et moi avons visité différentes fermes et nous avons vu les résultats du problème, en particulier les particules noires que l'on retrouve dans l'eau, et euh, a, a, en vertu de la loi sur la promotion et la, pré et la prévention de la santé, j'exige je, que le ministre de la Santé conduise une enquête et interrompe l'érection de euh, turbines euh, qui euh, mettent à risque également les espèces en danger si le gouvernement refuse de faire cela, euh, j'en conclurai que le gouvernement ne veut pas protéger les propriétés des gens et l'eau des gens qui ne peuvent donc pas boire. Le député Eglinton Lawrence. Merci monsieur le président. Tout d'abord, j'aimerais remercier euh, un ancien député qui est ici, euh, Eduardo de Santo. Qui fait partie d'un groupe de citoyens qui, uh, qui lutte contre. Uh, qui, lutte contre la, uh, qui lutte pour uh, l'installation d'un centre italien. Et il a été dit qu'il ne voulait pas que 32 millions de dollars des contribuables soient utilisés par le, le Conseil scolaire catholique de Toronto qui travaillera avec un promoteur pour construire une nouvelle école. Euh, je, et, euh, on peut construire une nouvelle école sur euh, 16 acres, euh, mais euh, sans pour autant démolir le centre Columbus. Et j'écoute euh, la ministre de l'Éducation. Je sais qu'elle est là, qu'elle nous écoute. Et, et je lui demande de ne pas laisser le, le Conseil scolaire euh, catholique de Toronto qui euh, va. Qui risque de détruire le centre, le centre communautaire, le centre de la communauté italienne. Je demande au Conseil scolaire de publier les informations qu'il a et de publier les informations et les décisions qu'ils ont eues avec le promoteur immobilier. Merci, M. le Président. Je voudrais euh, reconnaître un certain nombre de personnes de mon comté de Huron-Bruce. Euh, du 3 novembre au 12, nous avons eu la foire. Euh, agricole euh, royale, la 95e, euh, où les experts de l'agriculture euh, se rassemblent. Il y a eu plus de 12 000 visiteurs et 6 000 animaux qui ont été exposés, euh, du, du bétail, des lapins, des brebis, plus également des légumes qui ont été cultivés. Euh, et donc euh, cette foire royale est vraiment une expérience royale. Il y a euh, beaucoup de euh, compétiteurs qui viennent du euh, uh, comté de Huron-Bruce euh, avec euh, beaucoup de noms à consonance écossaise, McPherson par exemple, mais je voudrais également faire remarquer qu'il y a d'autres personnes qui participent et, euh, et c'est Ashley Higgins, et, savez, par exemple. Et euh, je voudrais et, également féliciter la Loyal Line Limousine de Godrich qui a uh, eu la, la première place plus pour cette limousine, pour les limousines. Plus et donc, nous avons eu des chefs également de Parts of Bistro qui se sont également bien placés dans leur compétition et euh, il y a eu également euh, d'autres agriculteurs qui se sont bien positionnés dans leurs différentes euh, disciplines. Alors, avant de passer au rapport des comités, euh, le président a commencé cette tradition de présenter les, les anciens députés qui nous rendent visite. Nous avons ici... Euh, Eduardo de Santos, qui était député de Downsview, à euh, la 33e et 34e législature. Je voudrais également mentionner le député de, de, qui, qui veut, euh, qui a un rappel à l'ordre. Je voudrais euh, mentionner euh, Dave and Gwell. Mills de Napini qui vont soumettre un projet de loi en honneur de leur euh, fils décédé. Alors maintenant nous, avons le, nous passons au rapport des comités.